Hop Petite info, mesdames et messieurs, si vous avez envie de gagner des trucs, c'est le moment. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, novembre, septembre, un truc comme ça, je sais plus vraiment quel mois, je suis en partenariat avec Instant Gaming qui vous offre des jeux tous les mois. Et vous avez l'occasion de gagner des jeux encore en ce mois de juillet, tout simplement en cliquant sur le lien dans la description du concours. Ça prend vraiment deux secondes pour participer, pour pouvoir gagner un jeu à la hauteur de 2 euros à 60, 70, 100, 120... Pour ça, tu cliques sur le lien, tu crées un compte, ça prend vraiment deux secondes. Je pense que c'est l'air des sites où le, mon compte a pris le moins de temps à être créé. Ensuite, tu enchaînes, tu mets ton jeu, tu participes, c'est fini tout. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent Minecraft, donc euh, au moins vous pourrez l'avoir. Deuxièmement, mercredi, un nouvel événement a été annoncé. Un peu comme une cité, le nom s'appelle The Last of Us. Il y aura plus de 50 streamers qui vont se lancer sur un serveur survie avec des difficultés qui vont augmenter au fur et à mesure des jours. On aura 300 objectifs à réaliser. Chaque objectif rapporte des points et celui qui a le plus de points gagne l'événement au bout des 7 jours. Mais ne croyez pas que ça va être facile, on n'a que 3 vies. Si on meurt 3 fois dans tout l'événement, c'est fini tôt. L'événement peut clairement s'arrêter au bout d'une heure de jeu, hein, pour vous dire. Surtout qu'il va y avoir des nouveaux boss, des nouveaux mobs. C'est un événement un peu comme une cité parce qu'en fait, on va stream quasiment autant. De 10h à minuit tous les jours, quasiment. Donc voilà, n'hésitez pas à passer jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Jour, nuit. Vous aimez bien le dégradé Frais, soin... J'ai tout fait, c'est pour vous, c'est pour vous On sort d'une semaine de cité, j'espère que vous avez kiffé, je vous remercie énormément pour votre présence. On a fait un petit Master Viewer, 11 personnes ont été sélectionnées pour tirer le au sort, je vous remercie beaucoup tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas pu être présents pour cette cité, pour raison de brevets, examens, etc. Ne vous inquiétez pas parce que nouvelle cité, nouveau Master Viewer, prochainement, restez connectés, ça va venir. D'ailleurs, petite info, n'hésitez hein, pas à suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important et à vous abonner parce que la vidéo d'aujourd'hui est géniale. Bon, parmi les modes de jeu UHC qui vous font plaisir ces derniers temps, celui qui obtient le plus de retours, c'est Naruto UHC. Et le rôle d'aujourd'hui va vous faire kiffer. Zabuza. faites moi le cul, Zabuza. Non, peut-être pas. On va dire que sur Naruto UHA j'ai un peu de chance avec les rôles Il y a quelques jours je vous ai sorti une vidéo en tant que Madara Cette fois-ci Zabuza Zabuza est un rôle solo, Enfin un solo, il doit gagner en duo Donc c'est un peu duo mais c'est solo Parce que c'est seul mais à duo La particularité de Zabuza c'est qu'il doit gagner avec Aku. Ils sont deux contre tout le reste de la partie Mais pour vous expliquer rapidement ce que fait Aku mon mate Elle a la possibilité de créer une grosse bulle de glace Et personne ne peut rentrer dedans, personne ne peut en sortir Enfin bref, sachant que dedans elle a force en plus Enfin bref, voilà un truc de fou et elle a aussi la possibilité de se téléporter directement à moi si j'ai moins de 4 cœurs. Et vous allez voir, c'est très intéressant dans cette game parce que ça a été utilisé d'une manière... Vous allez comprendre. Mais sinon, Zabuza, qu'est-ce que je suis Je tiens une épée Sharpness 4, j'ai vitesse et force, j'ai un effet de résistance si mon Haku meurt avant moi, résistance impermanente, et j'ai la possibilité de parler directement avec mon Haku. Mais qui est Haku Nagato. Vous connaissez Nagato, joueur PVP de renommée, quelqu'un d'hyper drôle, ses streams sont géniaux, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai eu beaucoup trop de chance sur le teammate, ils ont dit que c'est une game sub, j'ai eu Nagato, quelqu'un que je connais vraiment très bien, et en plus, étant un très bon joueur, je suis vraiment confiant pour la game. Mais je ne vous ai pas parlé de la particularité du rôle de Zabuza qui est vraiment intéressante. Lorsque n'importe quel joueur va utiliser une commande en rapport avec son rôle, une commande, un effet, utiliser un item, Zabuza va être au courant du joueur et de ce qu'il a utilisé. Donc là, on a Miyamoula qui vient utiliser la technique d'éventail. Le seul rôle pouvant utiliser la technique éventail était Marie. Du coup, on sait qu'il était Marie. Marwan, quant à lui, a utilisé le NSZSU. Et le seul rôle qui a un NSZSU, c'est Zetsu Noir. Zabuza est un rôle hyper important parce qu'il a toutes les infos de la game. Et en plus de ça, il a l'info de quand quelqu'un utilise le pouvoir d'un démon. C'est-à-dire qu'on peut savoir qui a quel démon à queue. En tout cas, je vous laisse avec la game. Elle est vraiment intéressante. Je suis vraiment très content de cette game. Et c'est pour ça que je vous l'upload. Je crois que Nagato va en faire une vidéo de son côté aussi. Donc. Euh Dès qu'elle sortira, je vous le mettrai dans la description. Je sais pas quoi dire. Ah oui, je fais l'autre. trop. Bah non, je fais, je fais pas le trop. Bisous. Mouah. <rire> euh, ish. Nous. Ok, on a beaucoup d'infos déjà. Byakugan Yakugan, c'est qui C'est, euh... c'est Neji. Voilà, de drôle. Je rigole zéro. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Ça, ça, c'est pas compliqué du tout. T'as une T4 et tu peux te mettre invisible. Ça, c'est un mec trop fort, ça. Ninjutsu spatio-temporel. C'est Obito hein. Bah t'es Karine Bon je suppose que Yimok c'est Karine hein. Minato ou Naruto C'est ça Je suis mute pardon Ça va Ça va mec Mec regarde il un bijou Oh mon dieu Non Il a tué le bijou Mec regarde j'ai le pouvoir Hop. Alors je pense que Omega et Shikamaru non, Parce qu'il qu traîne se avec, avec Ino Et Ino a déjà non, les Comme ouais, ouais ouais voilà je me suis compris moi J'aurais dû rester avec lui. Il est parti avec Isham. Ouais, c'est qui traîne avec toi, là. Euh, je sais pas, il est parti dans son un... centre j'étais... Oh, c'est un Goku non, y a rien, là. Hein. Pas l'impression. J'aurais dû rester avec Hicham Matatabi Matatabi, j'avoue, si je le trouve, je suis bien, quand même. Oh allez pr allez prends-le prends, mais... Voilà, ouais, donc... ouais, oh. allez, prends, il joué... Euh... Euh... Le Hobito était pas parmi eux. Hein. Ouais. T'es... Bah, Mia En vrai C'est Zelti que euh, tu cherchais Euh... Là, là, il s'est Il y Y'a un coup, là. Y'a quelqu'un qui a... trouvé. Oui, comment là, ça C'est quoi ça Euh... Il y a, non, de coup, y'a coup. Il à ce la Bah... C'est Nagato. C'est qui qui a dit c'est Nagato Oui. C'est Sosuke. Parce que Nagato je l'ai vu au centre là. Je veux le fumer là Mais ça met du temps à casser Et Bichard c'est moi qui ai accusé Nagato. Parce que je l'ai vu à l'intérieur. Ah ok ok parce que je l'ai vu au centre il y a vraiment deux minutes genre. Tu l'as vraiment vu lui Oui oui. Ok ok ok. Bah ça doit être Nagato alors. Il y a eu Haku. Et c'est Nagato. Tu sûr Icham n'est pas méchant, je me coupe mon couille en fait Parce que je lui ai volé son, son bijou devant lui, il m'a mis à deux cœurs, frère Et je déconne même pas Ah il okay. était sur son Goku et en plus il, pris, il était sur Matatabi aussi hein ouais. Et je, je l'ai pris devant lui, il a voulu me tabasser ma mère, genre vraiment hein. Oui j'ai deux bijoux oui Ouah wow, mais... Wow, Ouah mais, pas, mais attends tu ah, peux en repérer. Ah, tu, tu, peux non, en prendre, prendre. tu peux en passer un ouais, hein ouais, ouais. Oui mais je vais pas le laisser à quelqu'un qui, qui est suspect Hein. Je m'excuse. C'est vrai, c'est euh... vrai, c'est vrai J'ai donné toute ma vie pour l'avoir frère Franchement... Écoute, viens avec moi je te dis un truc Vas-y si tu veux Valier et... Oui oui, ils l'ont dit je me suis pas traité par jus de raisin. Ok, ah ouais sympa. Parce qu'il a dit que je l'ai croisé en thème et que je voulais le tuer alors que je... Ah, attends, je vais noter Hicham d'ailleurs aussi. Hicham, il est très safe. Ah bon Oui, c'est pour ça que je t'avais très beau au biteau là. Et c'est pour ça qu'il deux... te pense au biteau. T'étais sur deux. Lui te pense au biteau. Oui, c'est que t'as les coordonnées ou un truc comme ça, non Ouais, c'est ça. Et euh. Et, du coup, lui aussi, il a les Ouais. Et tu, le... tu connais son rôle Non. Enfin, rôle si, de si, si, si, si, je connais son rôle du coup, oui. Mais je et le tu, connais tu pas sais, de, de mon rôle quoi déjà ou pas Non en fait je l'ai vu En gros il a le rôle Inno Et euh, Inno c'est Je l'ai eu deux fois en fait Et Inno a une ouais. minute euh, Une minute après le... le Reste loin Ouais ouais non, mais j'ai compris en vrai J'ai capté Et en gros euh, Une minute après euh, Après l'annonce du bijou Qui co spawn Et une minute pile après Il a eu l'écho Il a tourné comme ça et il il eu directement vers le bijou Moi ouais, tu peux très bien être Madara avec lui Et me dire ça du coup Ah euh, ouais ou Mais alors, je pense je alors, pense tu peux très bien être ultra safe. Mais je, mais, et ça aussi Étant donné qu'il a trois safe les gens le feront vite T'as confiance en des gens Pas du tout T'es sûr Oui Ça y est, tout le monde veut me sauter, ça y est Bah moi je vais sauter, hein Pas vrai j'ai confiance en personne quoi Bah si, j'ai confiance en personne Bah non ah. Bah non Si, j'ai déjà eu un rôle où j'ai confiance, confiance eu personne eu euh... en personne en tant que Shinobi je lis mon rôle en fait sur... Euh... Mm -hmm. de raisin, t'as pas sauté Hydro Euh si, il est dans le zoo Déjà, il il foutre, okay, Nagato, enfin il m'a sauté plutôt lui. Après il oh, euh, c'est pas non, sûr mais, mais je sais qu'on l'a buté il a respawn et bien. Nagato lui son. Les, euh... 100%, Les 100%. gars c'est moi qui ai tué dans le jeu mais il a pas de cagé. Guillaume, Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume viens sur moi. Franchement euh, c'est bon. Ils sont, ils sont méchants. Je veux le oh tabasser oui, frère. Oui, hein. Je veux le tabasser. Il, hein. il est méchant. Franchement. Attends c'est Ziad qui a dit ça Il est au Kage ou pas Ziad Oui. Oui oui. Ok, bah du coup, mais y'a une chance y a une chance hein, qu'ils euh, qui sont Je sais, mais je pense que les autres sont méchants. Je pense que Zeltix est fortement méchant. De toute façon, tiens, ça me sert à rien, tiens. Prends ça. Oh la Nagui. Oh, j'en ai je... deux, frère. J'en ai deux. Oh Merci. Vrai. Au pire, t'es méchant, mais de toute façon, dans tous les cas. Euh... Okay. Okay. ok. Hydro, c'est quoi ça Ah oui, c'est dans le camp de. Ok. Hydro, okay. Hydro, c'est jus de raisin. Qui a dit que. Ah, bah okay, voilà, voilà, okay, voilà. Ok, ok, ok. Ils sont là-haut. Ils hein. étaient là-haut. Par contre, Zia, on peut pas forcément le tuer. Enfin, il y a une chance qu'il soit même gentil, mais je me verrais mal le tuer parce qu'il a mal parlé, tu vois. <rire> je ah non, non, mais bien sûr, mais il a aucun problème. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, prends ça, Merci. Mais trop sympa. Bon, bah, on va fumer qui là, du coup Bah, si on les trouve, les autres là. Hydro. Bah, avec ton rôle, tu sais que c'est un machin Non, non, j'ai eu une info de quelqu'un, je transmets moi. Ah, ok, ok. Juste un, <rire> Juste un pigeon. Moi, j'ai le bijou, Je peux m'envoler avec. marrant, en vrai. À chômé Ouais, ouais, il est, champ, est... Mais... il est trop On bien. J'ai eu, eu la dernière fois. Euh, moi, grâce à toi, je peux mettre en feu des gens. C'est suis là ouais. Tant mieux, hein. J'espère juste bien. que j'ai pas donné à un méchant, quoi. Je pense que tu pouvais pas donner à un plus safe que moi. Naruto, là Euh, non. J'ai une suspicion sur le Naruto. Parce que, euh, de Raisin, il a dit Hydro euh, m'a attaqué. Je l'ai tué. Et il a respawn, Sauf que j'étais au centre assez tôt. Et je t'avoue qu'il y avait aucun bloc de posé au Ah, actuel. mais oui, ils se sont trouvés en cave. Jules je pense... de Raisin, le Naruto. Oh, bah, c'est problème, mais t'as vu regarde Mais ah, bah il, bas est de lui. Lui. il y a fait ouais. Il est gentil lui J'ai l'impression pourquoi okay. Pourquoi tu si me je demandes mon savoir. avis à moi oh, T'inquiète Inno je suis gentil, t'inquiète. Comment tu sais que je suis Inno Que c'est soit Inno soit Obito Du coup bah. Quoi Je savais avec... quoi. Ah Hein il est méchant, il a un débarre écouté. Il a tu l'as écouté. Il a, il a... Il a... Il... Il come. Là. Vous l'avez attaqué parce que Quoi parce qu est... tu vous savez qu'il est méchant Euh Ouais, il oui. ouais, est bon. C'est bon, c'est bon, je sais Oh, tu m'as pris pour faire ça. Non, mais cher, reviens je, connais... <rire> euh, je connais un méchant. Quasi sûr, du coup. Ah, ok oh bon, bah, bah, du coup, ça, c'est qu'on sait que l'autre il est forcément safe, du coup. Il y a un mec qui t'a copié, The Comment ça fait tab. What c'est sous euh ah euh blanc, c'est sous blanc. <rire> Il y a deux non j'avoue, c'est énorme. Dis que tu m'aimes si c'est pas une sous de C'est une sous de -bord, mec, faut le sauter. <rire> dis que t'aimes les cornichons. Salut à tous. <rire> Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, non c'est une sous de sautez-le Salut à tous. Mais <rire> oh. gros, on les voit pas, ils se tapent entre, entre méchants, là oui mais je veux dire, euh... c'est surtout pour ah trouver ses mecs oh, quoi. il est méchant C'est vrai Oui, Ça, c est, c est, c est... Ah oui Il m'a donné un coup d'épée là non, non non non, je te donne vraiment un coup là. J'ai perdu un meeker y a ton ton tous ton les rôles rôle qui ont speedé, speedé ils, ont... ils sont méchants J'ai pas speedé, bah, speedé. Un. Je... Pas bon. Ah j'ai speedé Je... Si si Ah il était en train de parler avec Ah ok ah. Fais voir, attends, j'entends pas trop ce que tu, tu peux revenir et nous donner le, non, le méchant c'est je suis bien On a pas entendu en fait, tu parles de qui on zone la loulite, t'as dit, c'est ça? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, nickel, parfait. Attends, vas-y, viens. Oui, on, on galère là, vas-y. Y'a un gars qui dit, allez l'aide. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vous êtes 5, hein. Y, y en a un qui part. Le, le dernier, le tout ouais, dernier. Après, euh, Moi, je vais pas vous taper, hein, parce que je sais que vous êtes pas méchant, mais. Par mais... contre, ah. vous êtes trop là, les gars. Ouais, mais. Mais on est tout par contre. Mais je sais que vous êtes safe, ça empêche de vous Mais j'ai attaqué personne. Mais si, il était en train de le courser. Mais je l'ai pas tapé, Bichard. Ouais, je vais de dire n'importe quoi, Bah, c'est vraiment le il Vous avez tous les méchants devant vous, Peut-être un, tu pas vous taper, parce que je sais que vous êtes safe. C'est débile quoi. c'est pas une défense ça de dire, mais euh, je vais pas vous taper parce que vous êtes méchant. Okay. On en sait rien, frère. GG. Ah, non, défends-toi, je sais pas. T'as des pas ou pas Il y en avait deux, il a tout mangé. J'en ai trois quoi. 3 ah. ah, trois oui, j'en ai trois. Bichard, ah. il, il, il m'a dit, viens là deux secondes. Et il m'a dit, les deux avec toi ils sont méchants. Le, on le te le cherchait depuis tout à l'heure en fait pour les tu tu tuer. Bah, moi j'ai disparu. Enfin, je suis allé dans un autre monde. Tu es Omega et tu te fais là. Ouais, ouais, ouais, il s'est C'est qui ah méchant, Bichard, méchant Non, non, je suis dans la bulle, je suis dans la bulle, je suis bloqué. Bah moi aussi, je suis bloqué, poteau. C'est quoi ton pseudo C'est quoi ton Ouais, nagato mission. Vas-y, j'arrive, j'ai activé. Il est mort l'autre. Es, es. Tu m'as baisé la moitié de ma vie je Il est mort, l'autre. On peut on, on peut on peut les trouver, deux, de Valier, on est trop fort. Hein. Euh, oui, oui, oui. Euh non. Jouer, bah, sinon, au pire on peut courir hein. On a le speed hein. Enfin moi j'ai speed Moi bon, j'ai speed. Speed, speed. speed aussi. Ouais. Ils nous ont pas vus, je pouvais pas faire mieux comme bulle Non non, non c'est bien mais juste par contre on a fait mourir de, de la bulle quoi je sais, je sais eh, pas. Mais, du coup, mais du coup le mec s'appelle Z machin, l'autre mec il est dans le zoo non Euh Non c'est Hydro le dans Danzo Il faudrait, faut qu'on tue des gens, des, des safes juste, juste, des safes Genre eux Le mec Allez les gars non, Hein bien, les gars. Ouais voilà <rire> C'était sûr bah, Bon Le Karlo il a pris la sauce Non oh, je suis fou de vie Oh tu mords là Oh mais c'est <rire> Il est mort Ouais mais il bien j'ai. Ah ok de 2 2 quoi. Mais ah, oui. et, euh... ah mais c'est vrai que j'ai pas de gap. Oh, Wesh Wesh mais c'est trop comme C'est gars, c'est tes gars Ouais je sais, je sais, je sais. GG. Wesh Wesh oh, con. Wesh Wesh C'est bon calme c'est ah, quoi, on enfonce pas, mais on enfonce pas! Bizarre! Là, t'inquiète! Oh, on va plutôt prendre la cube, pas du tout! Ok. J'ai eu. J'ai un sac de gars, toi! Oui, moi aussi, moi aussi! Euh, bah j'en ai deux! Viens, mais viens mais récupérer un peu de stuff parce que. Ah, mais, ah, mais y'a oui, a... oui, juste ah, ah, okay. okay. Bon, en vrai, je pense ah, que ce. Bah en vrai, on court hein! Alors... Moi je peux courir t'inquiète, je peux courir tranquille hein T'inquiète t'inquiète t'inquiète ils sont sur moi mais t'inquiète Ah Gil, Gyuki, c'est quoi qui pisse Gyuki C'est pas le, le mec avec ses tentacules là ou... Euh oui Gil on m'a dit qu'il était killer Bee. Ah c'est Marouane qui a ma mec Dès que j'ai ma bulle on les fight ou pas En vrai euh ouais hein Comme tu veux Ouais t'as force Au ça se fou Apparemment il peut TP l'un d'entre nous. Donc en vrai, euh... je bulle pas. En vrai, c'est une plus... bulle, ah, faut que tu joues des traits. Ouais, non, non, parce qu'apparemment il peut nous TP. Ah, Bichard, apparemment t'es à Katsuki, mon gars, je savais pas. Bah ouais, à Katsuki, est de ouf. Ouais, <rire> fait... c'est groupe de 4 Bichard d'ailleurs là. Non, ah. Okay. Ah, tu me pisseras pas. Ok, c'est bon, c'est vois. Là, à toi. Ouais bref, il sort 4, c'est bien hein J'ai pas MLG mais en cave j'ai trouvé des bots Failing 4 J'étais un cœur. Pourquoi Mais vraiment hein. Alors Omega, j ai, j ai Omega, début, Omega, Omega, Omega 7 je... League ils sont gaillis okay. Donc ils sont, ils sont pétés quand ils utilisent leurs portes Là ils viennent d'utiliser 6 portes Gil on peut le tuer, il est safe Emilio, on peut le tuer, mmh. il est safe. Marwan, je l'ai tué. Warren, Marwan, je sais qu'il a juste, qu'il a coucou. Il, il a tué Shinohi, Shinohi qui était Sasuke. Du coup, il est soit à Katsuki, soit euh. Bah non, Sasuke il est à Katsuki. Non, Sasuke il est orange. Du coup, il doit être safe, Marwan. Ouais, c'est un buff, ouais. Je sais pas. Un debuff, ouais. peut noir. Vas-y, maintenant, maintenant, maintenant. Ah oui. Attends, je suis un en... peu lent. Ok, oh, c'est bon. Parfait. Ok, on a Inno Oh C'est lag ou ça J'ai... Bon, bah merci, GG Désolé hein Ah j'ai Isobo, j'ai Isobo Oh le feu Ah oh, c'est trop bien C'est Trop bien Ok, identique dedans, je l'ai vu avec de d'art. C'est derniers safe là. En fait, c'est eux, les. En vrai, faut va les groupes, les gars Ça va, Nous on attaque le groupe là. Ça va, On attaquait déjà un groupe en fait. oui, mais ce groupe Attendez, faut que je copie ça. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est bon, calme. Si il meurt, ça va arriver à l'issue. J'ai eu un enfer Eh y'a Y'a sur moi ah, je crois. Tu fais quoi là <rire> Tu C'est bon, c'est bon. Ah, il m'a mis un truc bizarre. Y a ouais, bizarre, il mais... revient du coup. Faut qu'on se barre, faut qu'on se barre. Euh... Ouais. Bichard, faut qu'on s'entraide, mec. Ouais, t'inquiète t'inquiète Waouh, il est allé dans son cas. À un moment, il faudrait commencer à focus Hydro hein, parce qu'il a fait euh, quand même pas mal de kills, donc il a pas mal de vie, quoi. Viens vite, viens vite, y a un mec devant. T'es gentil toi Kino C'est quoi Ah non c'est le mec qui m'a aidé, J'ai pas vu son pseudo Vas-y go, trop des gens Bichard Ah bah Hydro bouts. Bon en vrai c'était sur du groupe de 3 donc en vrai ça va Maintenant on peut s'en sortir un peu plus aussi Ah il à gauche Gauche à gauche Il était... C'est celui qui a trouvé Si tu peux utiliser ton nom ta bulle pendant le fait tu dis abricot Ok On y va On y va Euh non Eux ils sont trop forts Eux ils sont trop forts On y va nous On y va Bichard ouais. il est low, il est à 19 coeurs. Oh. Il est à 19 coeurs, c'est bon. Non, mais il est à 9 coeurs. <rire> 19, à 9 coeurs. Par contre, vous êtes des bouffons d'avoir dit que le Kiba était méchant alors que. Enfin, parce qu'il avait 14 quoi. bon. Ah, ouais. T'inquiète, je un me images. Là Là, là, là, ici, ici. J'arrive, j'arrive. Ouais. Euh, Valier ouais. Bon. C'est bon, ça me dit qu'il a plus son trou. Je vais te tuer, mec, les 5000 joueurs. Je vais pas fight, hein. On était en fête les 3 mecs. Mais non, mais on, oui, on, mais il était déjà mais... d'un ah, coup. Ah, si vous, ah, vous pensez à la même personne. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, j'en ai euh, fait toi un verre. Faut que okay. je vais vite, hein, parce que si la couleur, euh, c'est la giga merde. Hein. Tu gères ton verre Je suis lourd. Tiens, juste il Bon, normalement tu l'as. Vas-y, vas-y, t'es PTP. Hein. T'es une dingue Roche. Fiaf. la sensifère. Sens On va pas En vrai, je vais pas te mentir qu'on a perdu le fight. Hein. Casse-toi. ouais non je suis rocké okay vu qu'il est mort mais... ah oui ouais. mais du coup là je vais me Seeker, donc je vais faille ça rien je suis mort ah bon J'ai oh mec on a eu le TP était incroyable mec mec vraiment le, le... ta bulle ta TP t'as tellement bien joué Par contre j'ai 30 gaps du coup mais je peux faire un stack ouais du coup, combien... tu... tu sais à peu près à quel... combien tu l'as utilisé, bouille Genre, il y a une minute, on va dire Une minute trente. Ouais, un truc comme ça. Et bah, 55 aussi, j'ai. Euh, isobu. C'est que c'est ah ouais, astronomique okay. là. Oh, okay. Bah, y a plus des gens, tu vois 16 minutes avant de pouvoir utiliser ma tatabiche, je peux peut des. des gens là. Go go go go go en vrai. Go go go, go. go, go. go maintenant, go maintenant, go maintenant, go maintenant, go maintenant. On y va Go go go là, derrière. Vous voulez qu'on les fight avant qu'ils aient leurs bijoux j'avais le mien. Pas peut être cool, mais. Euh... Oh, c'est chiant! Ça. Bah, il reste que Isdan et nous. On <rire> trouve, on, peut, on peut jouer avec lui. Hein. Si on attend nos cooldown, euh, puis même si je mets une bonne bulle, on en devait un, ou j'en avais un, et voilà. Devant. Euh Euh. Non, mais c'est trop haut, c'est bon, c'est bon. J'ai. Ça c'est abusé comme les méchants sont fait stomp cette game. Ça dépêche. Ouais. Le idan est déco by the way. Ok là si tu veux. Viens me TP Il TP. Oh non Pas le malaise. J'ai pas pris l'écho. Mets-toi à 4 coeurs, mais il peut se tp qu'une seule fois non Ouais ouais valide ouais ouais ouais je suis là. Ouais attends pas je vais mettre direct. Ok, déjà. Ok, j'ai. Ouais, un côté du chat, lui qui a Il va mourir. Un... Ah, un... C'est chez Allez viens. C'est trop dur hein. C'est trop dur C'est trop dur Attends toi, Il a des bons TP hein. Euh, C'est chaud là. Non non non non Oh mais ah, non ouais, C'était ouais, cool. tellement pas loin oh, 10 et 5 qui ai hein. On avait fait une bonne game, je suis deck C'est une sous board mec, faut le sauter Dis que t'aimes les cordichons Salut à tous Non Dis autre chose <rire> Bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est une sous board sautez-le Salut à tous Salut à tous